Mes chers élèves de séance 1, 2e année primaire, bonjour. Alors, dans cette vidéo, vous allez tout simplement comprendre la leçon de, de grammaire. Le masculin, et le féminin, première partie. Pour cela, il vaut mieux de prendre votre cahier d'activité, là en mot. On va faire euh, des activités, la collection des activités de grammaire. alors ouvrez votre cahier d'activité hmm. page 75 prenez aussi votre crayon allons-y on va faire la correction bonjour mes chers élèves vous êtes, en, vous êtes sur la chaîne de Je TV. Alors, euh, voici la vidéo euh, de correction des activités de grammaire, le masculin, le féminin, première partie. Vous pouvez voir euh, votre manuel, page 42. Alors, grammaire, le masculin, le féminin, première partie. Un nom est du genre masculin quand il est précédé des déterminants comme un, ou le, ou mon, ou ce. Ce sont les déterminants masculins. Un ou le, et mon et ce. Un nuage, le garçon, etc. Un nom est du genre féminin quand il est précédé des termes, une, la, ma, ou 7. Ou Par exemple, il cette fleur. Alors je place le déterminant le ou la devant les noms suivants. Puis il souligne les noms féminins. Comme l'exemple de soleil, froid, gel, tempête, météo, neige, chaleur, nuage, grêle, vent. Température brouillard. Alors quels sont les noms féminins Alors qu'est-ce que je vois Alors les noms euh, féminins que je dois souligner, c'est la température. Ah, pardon, la tempête, la météo, la neige. La Tempête, la météo, la neige, la chaleur, la grêle et la température. Je répète la tempête, la météo, la neige, la chaleur, la grêle, la température. Les autres, ce sont des noms, comme l'exemple le soleil, le gel, le froid, euh, le nuage, un nuage, le vent, le brouillard. Alors, les noms que je dois Souligné, ce sont des noms féminins comme la tempête, la météo, la neige, la chaleur, la grêle et la température. Ici, complète comme dans l'exemple, parapluie, un parapluie, on dit pluie, une pluie, c'est féminin. On dit un arc-en-ciel, c'est masculin. Un orage, c'est masculin. Une goutte, c'est féminin. Une chaleur, c'est féminin une pluie, un arc-en-ciel, un orage, une goutte, une chaleur. Ici, recoupez les noms dans le tableau après avoir remplacé un et une par un autre déterminant. Par exemple, on a une tour, un voile, une flaque, une botte, un imperméable, une voile, un abri, un tour, un brouillard, une capuche. Euh, par exemple, euh, la tour. C'est féminin. Le voile, c'est masculin. Euh, la flaque, c'est féminin. Ma botte, c'est féminin. Mon imperméable, c'est masculin. La voile, c'est féminin. Un abri, l'abri, c'est masculin. Un tour, on a dit, j'ai vu un brouillard, le brouillard, c'est masculin. Ma capuche, c'est féminin. Alors, ici, complète la phrase avec un nom de ton choix et en respectant le genre demandé, n'oublie pas le déterminant. Euh, par exemple, j'enfile euh, mon pantalon ou j'enfile euh, ma chaussette. Je sors mes chaussettes. Je sors dans une heure, je sors dans un moment. Alors, une heure, écrit une heure, un moment. Je vois un homme, je vois une femme, je salue une femme, je salue un homme. Bon, c'est ça. Ce sont des activités euh, faciles pour vous euh, de grammaire, le masque et le féminin. D'accord, la prochaine vidéo sera donc la conjugaison. Et on va voir d'autres verbes à comprendre simplement à savoir conjuguer aussi. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Au revoir et merci pour votre attention.